Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bah déjà, je remercie euh, Pierre Merechkowski, qui est à nouveau notre hôte pour euh, cette émission Radar euh, 128, intitulée « Les jeudis de Pierre Merechkowski » et sous-titrée « Ne pas dépasser la dose prescrite ». Donc, c'est un petit peu... Euh comme le port ça, veut, salut. ça veut dire qu'il n'y aura qu'un jeudi en fait pas a, je oui mais ouais c'est ça non faut, mais je sais pas il faut, faut trouver bien. son monde tu vas voir on va on va parler de la non mais c'est déjà bien un jeudi c'est déjà pas mal façon. Hein, un jeudi c'est c'est déjà euh, pas mal ouais. du tout effectivement parce que c'est vrai on m'a dit ces derniers temps que j'avais beaucoup dépassé d'autres prescrits de c'est ça qui est beau, débarrasser d'un enfermement, c'est dans l'enfermement qu'on trouvera la vérité, où il y aura le troisième âge. Le premier âge, c'était celui de la soumission, le deuxième âge, c'était celui du règlement de la carte et le troisième âge, ça sera la liberté, je vous le dis, c'est dans l'enfermement qu'il y a la liberté, car enfin on est seul, et c'est pas les voitures qui vont empâter de parfait, et c'est pas les voitures qui l'ont empâté de parfait, et c'est pas les voitures qui vont empâter de parfait, et c'est pas les voitures qui vont empâter parfait, et c'est pas les voitures qui vont parfait, et c'est pas les voitures qui vont empatter de parfait. La folie, mais c'est ça qui est beau. C'est la folie enfermée dans son univers, ne plus avoir à penser, ne plus attendre, ne plus espérer. La folie, la folie, la folie. Pourquoi vous en avez peur Pourquoi vous en avez peur Pourquoi vous en avez peur Pourquoi vous en avez peur Pourquoi vous en avez peur Pourquoi vous en avez peur Pourquoi vous en avez peur, vous en avez peur, vous en avez peur La folie, la folie, la folie. Donc c'est rare que tu revois, que écoutes des... Je jamais mes films. Tu, tu, revois, tu revois jamais tes films. Non, je pas j'ai pas envie, mais j'aime bien les faire, j'aime bien les écrire, les, les penser, j'aime bien les réaliser, mais les revoir, non, je les revois jamais. Euh, s'il y en a, c'est que faire, mais parce que je l'avais pas passé dans un pays de l'Est, et ça m'amusait de, de voir d'anciens communistes, tout ça, tout, tout ce contexte. Le film que j'ai fait, qui, qui, qui est censé être en Israël aussi, s'il si si, si passe en Israël, les hommes prophétiques, j'irai le voir, parce qu'il y a un contexte comme ça, affectif, mais... Mais sinon, euh, non, même ce que je relis, je, ce que j'écris, je relis pas, non. C est, c est pas, je ne trouve pas ça intéressant, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est fait, c'est fait. Et puis, euh, voilà, c'est le plaisir d'avoir fait quelque chose avec des gens, d'une rencontre, de l'acte du moment. Mais après, revenir en arrière, de bah, toute façon, ça a été fait. Et puis, euh, pour ça que je suis assez réservé sur ce concept d'archive hein, qui, qui a tout mettre à la poubelle, je pense. Hein. Non, non, mais parce que c'est quoi, cette histoire d'archive archive et quoi De toute qu façon, c'est la pensée qui existe. Oui, bien donc bien c'est hein. pas de la prétention de ma part mais ce que j'ai fait je l'ai fait donc j'en parle à d'autres gens il n'y a pas besoin de le voir c'est la pensée qui crée le monde et l'identité donc ça donne rien de voir de lire ou de voir ce qui a été fait c'est la pensée du moment qui rayonne pour l'éternité oui donc, mais alors cas, on, je... est... So on est je suis je... dieu oui mais alors donc c'est tu te situes du côté de l'être plutôt que de l'existence mais moi justement je veux je veux dire par rapport à l'existence il y a quand même l'histoire et donc le 30 janvier 1931 lors de la première hollywoodienne du film Les Lumières de la Ville, Albert Einstein était présent et il rencontre à cette occasion le célèbre compositeur, réalisateur, interprète et producteur Charlie Chaplin et il s'adresse à lui en ces termes. « Ce que j'admire le plus dans votre art, c'est son universalité. Vous ne dites pas un mot et pourtant, le monde entier vous comprend. » Et ce sur quoi Charlie Chaplin répond du tac au tac « C'est vrai. Mais votre gloire est bien plus grande encore. Le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend. Le 3 février 2022, lors du direct de l'émission Radar 128, intitulée Les jeudis de Pierre Merejkowski et sous-titré Ne pas dépasser la dose prescrite, je dis Ce que j'admire le plus chez Pierre Merejkowski, c'est son universalité. Il n'arrête pas de parler et pourtant personne ne le comprend. Incompréhension, quiproquo, Folie, absurdité, pierre tourne systématiquement dans le non-sens de la vie, un peu comme un derviche. Son don pour l'écriture et pour l'interprétation de ses textes trouve sa quintessence en mode improvisation. Le texte devient prétexte, canevas, et le travail sous-jacent disparaît lorsque son dialogue cinématographique interfère directement avec la vie, jusque dans ses expressions mécaniques. Et là-dessus, je vais passer un, un petit extrait d'une vidéo que Pierre a fait sur son portable. Donc allons-y, je retourne. Oui, mais je sais pas justement si, si ce que je fais n'a pas de sens pour les autres. Ah bah euh, Je sais pas. Moi non plus, moi non plus je, je ne sais pas. Je sais pas. 14 juillet, 6h33, jour de la fête nationale. Le réacteur numéro 3 ou 4 de la centrale nucléaire de Fessenheim explose. Le grotesque succède enfin. À la technologie, à la centralisation, à l'efficacité étatique. Cut. Voilà. Donc, euh, réaction sur cette explosion du réacteur de Fessenheim Non, je ne sais pas, j'en pense rien, mais après que, que, que, que je dise que des choses que personne ne comprend, je ne sais pas, c'est possible, mais je ne vais pas devenir là-dessus, mais il y a aussi des, des personnes qui ont des propos plus clairs que les miens ou, ou des films avec une vrai dramaturgie mais je sais pas ce qu'il faut en comprendre aussi. Oui Tu vois, je sais pas non plus, euh, enfin, si derrière tout message clair, il n'y a pas quelque chose de... D'obscur Oui, d'obscur ou de caché. Euh, parce que, ou d'inavoué. Oui, ou d'inavoué, ou de secret, ou qu'on peut pas dire. Alors, euh, Je sais pas si c'est moins important, enfin, euh, ce qu'on comprenne, ce qui est important, c'est l'énergie du moment, quoi mais après on est quand même dépassé par des des choses euh, qui nous dépassent quoi des choses qui nous dépassent bah oui c'est à dire est que les fondues que les écrivains veulent qu'ils ce qu'ils veulent quand ils veulent et le déguiser de la manière qu'ils veulent dans les circuits de nous tenir de Pedro ta gueule ta gueule ta gueule dans les circuits de nous tenir de Pedro ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule et donc il est hors de question que ce film soit hiérarchisé chacun fera ce qu'il veut car... De dispositif. Et l'amour et la sexualité, c'est pareil. Il est hors de question de m'en demander toutes les 5 minutes. Oui, Katia, oui, Nina, je ne t'ai pas, oui, Nina, je ne t'ai pas, oui, Katia. Nous sommes tous responsables du dispositif. L'état de l'urgence, l'état de l'urgence, c'est nous. Il n'y a plus de réalisateurs. Chacun s'empare du test comme il le veut. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui vivent et qui ne disent rien. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien Pourquoi est-ce que vous ne dites rien Qu'est-ce que tu fous là Pourquoi Et toi, là-bas, alors je vous le dis, les comptes rendus à l'europrès. Alors, les comptes rendus à l'europrès, euh, moi ce que j'aime, c'est euh, l'intervention. Euh, on voit que le texte est écrit, euh, il n'est pas dit par cœur, et on est dans la réalité, dans la vie. Au loin, un automobiliste énervé klaxonne, et, et là, le dialogue, en fin de compte, tu réponds à la vie. Avec un ta gueule du genre, je suis en train de, de dire mon texte, mais tu inclus l'automobilisaire, tu inclus euh, ce qui n'est pas prévu, qui rentre dans le texte. Alors là, est-ce que ce n'est pas, euh, au niveau scénographique, euh, quelque chose qui t'est propre Est-ce que tu n'as pas inventé le cinéma d'improvisation euh, J'en sais rien, je n'ai pas cette prétention, mais si tu veux, euh, c'est ça, ce qui est assez juste, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les. Les choses qui vont de soi et prédéfinies d'un film ou d'une vie de couple ou, ou d'éducation des enfants, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces concepts. Enfin, qui sont sûrement intéressants, je n'y oppose pas, mais pour moi, ça, ça, ça, ça c'est pas, c'est peut-être une forme d'autisme, mais je ne comprends pas en fait. Euh, par exemple, cette histoire de rupture des, des gens qui disent on, on a rompu, oui, mais s'ils disent qu'on a rompu, c'est qu'ils n'ont pas rompu puisqu'ils sont en train de parler de la personne qui n'est pas là. S'il parle de la rupture, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture, puisqu'il parle de la rupture. S'il y a rupture, on n'en parle plus, donc on n'en parle plus. Mais dire j'ai rompu, c'est crétin, puisqu'il est en train de parler. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question de la voiture. C'est-à-dire, dans, dans ce système où je ne crois pas que les paroles... Je ne sais pas qu'elles n'ont pas de sens, hein, mais elles définissent un territoire, un territoire amoureux, territoire sexuel, territoire politique ou territoire économique. Mais en fait, ce qui, ce qui me passionne, c'est que ces paroles... Elles, elles définissent elle définisse quelque chose sur le moment, où les gens sont sûrement sincères. Hein. Je ne mets pas en doute leur sincérité, mais, mais je pense qu'elle n'existe pas, parce que enfin, c'est une histoire, je ne sais pas, d'espace-temps, enfin, ce qu'on dit sur le moment. Puis d'ailleurs, ce qu'on dit, est-ce qu'on dit vraiment, ou est-ce que ce n'est pas influencé par notre passé par nos parents par, par notre culture tu vois ah ouais, je, ouais. je crois. Ouais. à ce moment là quand tu tournes euh, cette séquence avec euh, les coups de klaxon on est en juin 2019 donc euh, l'état d'urgence est rentré dans la loi mais c'est toujours l'état d'urgence et euh, et enfin quand c'était d'urgence tu te poses la question est-ce qu'il doit rendre des comptes à la société civile des auteurs multimédias. et donc moi j'ai été voir sur le site euh, de régis debray avant de passer l'extrait euh, sur le site de regisdebray.com, donc .com c'est pour les domaines des entreprises commerciales je tiens à le signaler on peut lire en nota bene bien noter que ça signifie en latin Debray n'intervient pas sur les réseaux sociaux et décline toute responsabilité quant au contenu diffusé par les internautes utilisant son identité le présent site et le seul à diffuser son contenu avec l'assentiment de Régis Debray. Et bien là, nous allons voir cette vidéo sur le génie français euh, Régis Debray. C'est assez euh, intéressant. Hop Je suis désolé, là vous êtes enregistré, là vous n'êtes pas forcé de répondre. Donc, euh, je vous donnerai pas mon nom parce que j'ai mes raisons. Donc, je voudrais juste savoir, alors, le génie français, est-ce que ça correspond juste au droit d'auteur Il y a à travailler avec Yaldemar, qui a exclu des auteurs pendant la guerre. Merci de votre réponse. Vous n'êtes pas de répondre. Hein. Et c'est si enregistré, je, je mettrai sur ça sur YouTube. Hein, je vous, vous l'ai bien dit. Bah, alors, moi, je suis la secrétaire okay, oui, bonjour, bonjour, madame. Je, je défends mon avis uh, yep. contre des questions dépasse euh, sa compétence. Euh, voilà. D'accord, c'est une réponse. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Là, là, Régis Debray avoue que la question, pourtant bien posée par Pierre, dépasse le cadre de ses compétences, parce que c'est vrai, Régis Debray ne se présente pas particulièrement comme un historien, plutôt comme, comme un philosophe ou un, un écrivain, et, et donc sa façon de botter en touche euh, élégamment... Et reçu élégamment par Pierre parce que, en fin de compte, il dit oui, la, la question est tout à fait euh, recevable. Euh, moi, ce que je sais, c'est que notre ami Régis Debray, bon, effectivement, l'interroger euh, sur Galimard et, et euh, je dirais les, les positions euh, très ambiguës euh, de cet éditeur pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, ce qu'il faut juste se souvenir, c'est que Régis Debray est né en 1940, donc euh, à la fin du conflit mondial, il avait 5 ans, et que peut-être son positionnement par rapport à une maison d'édition qui, après, est effectivement, va l'éditer, n'a pas été euh, peut-être mûrement réfléchi, et que euh, la question qu'a posé Pierre, peut-être que maintenant, c'est une question que M. Régis Debray se pose lui-même. C'est surtout ce qui est fascinant dans, dans, dans, dans, dans le site de Régis Debray. Il dit que, bon, que le site de Régis Debray est le seul officiel mais c'est ça qui est étonnant, alors évidemment il a le droit de dire ça, hein. c'est une réalité, il décrète que bon, mais, et, et qu'est-ce qu'il fait s'il si, si, si parle dans la vidéo euh, en répondant à ma question je, je, C'est pour ça qu'encore une fois ces histoires de définition, de, de périmètre, euh, de, de réel, voilà le réel amoureux, le réel politique ou tous les réels, mais justement j'aurais une case en moins, je ne comprends pas, parce que Régis Debré a dit que, que ce qu'il disait c'est officiellement que sur son site, bon, pas mais là alors c'est pas lui qui parle oui, bah oui mais alors qu'est ce qu'on fait alors je sais pas alors je alors, évidemment il pourrait faire un procès mais mais d'ailleurs il ferait un procès ça ferait quoi en fait c'est oui, comment... mes... on tirera la vidéo peut-être mais on est, en, on est en plein dans les droits, euh, droit à l'image, droit d'auteur, et justement. La société civile des auteurs multimédia rassemble réalisateurs, auteurs d'entretiens et de commentaires, écrivains, vidéastes, photographes et dessinateurs. ces créateurs font la richesse documentaire, de la radiophonie, de l'audiovisuel et des nouveaux médias. La SCAM les représente auprès du législateur, des producteurs et des éditeurs nous discute, et répartit leurs droits patrimoniaux, affirment leurs droits moraux et négocient leurs intérêts futurs. Moi, j'ai autre chose à dire. Merci, vous Oui, euh, bonjour, Pierre du crédit du châtiment, télévision de venir, et je suis filmé actuellement par Zarya Télévision qui soutient mon action. Voilà, alors euh, nous on pense à, à l'issue d'une table ronde qui a été organisée par le tiers secteur audiovisuel. Nous avons proposé le texte que je vais vous lire qui est très court. Voilà, et je prends la parole un petit peu de force parce que déjà je trouve ça un peu étonnant que certaines personnes aient une voix pour voter, donc pas sa voix et d'autres sans pas. Donc euh, camarade René bonjour. Bonjour. bonjour. Camarade Guitard, bonjour. Parce que je pensais que dans votre littérature, vous prenez le, la démocratie, le lien social et tout ça. Et je trouve ça étonnant qu'on soit dans un système à de vote. Donc voilà, alors face à cette injustice de son bien-pensant, le tiers secteur propose, décide, que les auteurs dispensent. Le tiers secteur audiovisuel du paiement de la taxe perçue par toutes les sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM et SACD. Nous les auteurs dispensons les diffuseurs de payer cette taxe. Les cinq auteurs de la table ronde organisée à l'association des premiers états généraux du tiers secteur audiovisuel exigent que les sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM et SACD, versent un revenu minimum garanti et avis à tous les auteurs. Cette qualité d'auteur se par un système de cooptation auprès d'autres auteurs d'associations de personnes morales ou d'individus. Voilà. Merci, beaucoup. Euh, de merci beaucoup. Euh... Voilà. Des réactions bah, Ce qui est intéressant, c'est encore une fois ces dispositif de me donner le micro, de me laisser parler, après de, de dire merci sans que ça soit nécessairement méchant. Voilà, après ça pose la question euh, quand même fondamentale. Euh, qu peut-être qu'on peut constater que j'ai une certaine colère alors je ne sais pas exactement euh, sur quoi elle est mais en tout cas j'ai manifestement une colère contre le système des droits d'auteur bon, je, je vais pas expliquer pourquoi parce que c'est dans la vidéo mais la question c'est comment réagit cette colère et moi par chance j'ai les mots pour formuler cette colère j'ai la chance d'être entouré de personnes qui, qui m'accompagnent qui me filment et donc euh, voilà ma colère sort fait, fait un, un film qu'on qu peut montrer et, voilà, mais ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer ou qui sont trop, euh, trop en colère et trop renfermés en eux, euh, je ne sais pas, le, le pouvoir aurait tort de, de s'en fiche et de se dire, vous voyez, on a accueilli Merejkovski en lui donnant un micro et en, en disant merci gentiment comme a fait Régis Debray. En fait, Régis Debray dans l'épisode précédent n'est pas spécialement agressif non plus à mon égard. Mais je pense que ce n'est pas, euh, pas une manière de traiter les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un... Et filmé et parle à peu près euh, distinctement sans agressivité, qu'il faut le, lui répondre un peu avec ironie. Et que tous ceux qui n'ont pas les mots et qui jettent des pavés, ou voilà, et qu'on les rejette en disant euh, c'est des abrutis, euh, ils auront de la république et on les met en prison. Je, je sais pas si c'est ça le, le réel, puisque c'est ça dont j'ai alors cette dire. intervention. Ouais. Euh, elle a bien eu lieu en 2014. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais hein. plus parce ouais, qu'en octobre 2014, passé, sous la ça. présidence socialiste de François Hollande, ouais. on a l'assassinat de, de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivins. Attends, moi j'ai quand même une réaction. Ah oui, bah attends. Euh, par rapport à ce que tu viens de dire, tu as souligné euh, tes capacités d'expression. De, Donc tu es quelqu'un qui sait s'exprimer, mais moi je vais t'en dire une autre. C'est que tu aimes prendre des risques, comme par exemple prendre la parole... Euh, dehors, devant du monde, bah, c'est quelque chose que tu sais très bien faire. Et pour moi, je pense mais que c'est euh, un peu différent. S'exprimer, ouais, c'est une chose. Prendre la parole, c'est une autre oui, chose. Oui, mais j'ai les moyens de prendre les paroles parce que j'ai eu un passé avec mes parents. Il y a une histoire familiale, entre guillemets, bon, peu importe laquelle. Mais si tu veux, il n'y a, a, a rien d'illégal d'aller dans une assemblée de ces d'auteurs, de prendre un micro, une caméra, de filmer. D'ailleurs, la société d'auteurs a voulu, je ne sais pas si ce film-là, ils m'ont envoyé un recommandé interdisant de diffuser un film. Et en fait, ça ne tient pas vraiment la route. D'ailleurs, vous allez la diffuser en disant euh, « bah, je ne euh, suis pas au courant, les, les gens ont été filmés, ça se voit, bah, s'ils nous font au procès ». C'est vrai qu'Olivier, pour ne pas le nommer, dans un film qui s'appelle « Que faire ?», j'ai fait un, un bout de film dans un train et un homme, très violemment, a demandé qu'on arrête le tournage, on l'a flouté. Et bizarrement, Olivier m'a dit « ça, je ne le montrerai pas, cet homme, je ne le montrerai pas » parce que c'est un individu qui est seul, je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc on a enlevé cet homme du, du, du montage final, mais parce que c'était dangereux, parce qu'on ne sait pas ce que peut faire un individu, sous le coup du la colère c'est ce que j'explique. Mais par contre, une société d'auteurs, je ne vois pas en quoi je suis courageux, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de m'empêcher de filmer Non, c'est plutôt moi qui ai le rapport de force. Et, et tout à l'heure, tu as dit euh, là, que, effectivement, M. Régis Debray, il ne sait pas du tout... Euh... Emporté contre non. toi, loin de là, au contraire, ouais. peut-être même qu'il a souri intérieurement, ouais. mais que euh, ça changeait rien, euh, je dirais presque, à la condescendance qu'on a parfois par rapport aux gens qu'on les disait. Non, les alors c'est pas exactement c'est de la condescendance. Je ne sais pas ce qu'ils pensent à titre privé, peut-être que des gens de la SCAM pensent comme moi qu'il y a une injustice à ce que, euh, pour le même travail, c'est-à-dire faire un film d'une heure, qu'on ait euh, des écarts entre guillemets de 100 euros à 10 000 euros, alors que c'est le même travail. J'ai juste. Quand le film est beaucoup vu, on a plus d'argent, mais ce n'est pas conforme à un programme culturel dans l'histoire du nombre. Je ne crois pas que c'est une histoire de condescendance, non, c'est l'idée comment, comment on gère les problèmes, les, les, comment on gère les personnes qui ne reconnaissent pas le réel. La société d'auteur est une société de perception de droit d'auteur, et ils m'ont souvent dit, gentiment, mais qu'est-ce qu que tu nous emmerdes là On est là pour percevoir une taxe, la répartir. Tu peux critiquer la répartition de la taxe, c'est tout à fait légitime. Mais quand tu nous mets sur le terrain de dire qu'on n'est pas dans l'éthique, qu'on n'est pas de gauche, qu'on est dans droits Kicks, etc., il me dit gentiment, mais c'est hors sujet. Donc le réel pour eux, c'est le réel qui a été défini par ce qui est écrit. Une, ah non, la CAF, c'est pareil. La CAF, M. CAF, enfin Monsieur CAF. Voilà, vous avez droit à 500 euros par mois si vous ne payez pas de loyer. OK, voilà, c'est ça le réel. Après, si vous, vous me dites qu'en qu en fait, vous, vous travaillez tout le temps, mais que ça ne vous rapporte pas d'argent, mais que c'est quand même un travail, les représentants de la TAF me disent Monsieur, c'est pas qu'on veut pas vous répondre, mais, mais c'est le réel, c'est cette question Oui, du mais réel. comment on en est arrivé là Comment est-ce qu'on en est arrivé à des personnes qui estiment est que le réel, c'est ce qu'eux décident C'est ce que, ah, ce que, ce que j'essaie de te dire calmement, et c'est ce, ce qui me fait progresser dans ma réflexion, on en parlera avec vous. C'est que si on fait pas ça, on a des crises de panique. Parce on ne sait plus où est le réel. Donc c'est vrai que si la SCAM commence à dire il faut une là, pour réparer le droit d'auteur, il y a un vote, il y a tout le bordel, il y a dispositif, après il y a les gens. Oui qui, comme moi, feront leurs affaires. Si on commence à dire que ce n'est plus un endroit où on va parler de répartition des droits, et je me souviens, quand, quand, dans les 70, c'est une, une phrase qui m'avait beaucoup touché. J'étais intervenu à la campagne dans un centre de formation pour les secrétaires, en disant, je, je me suis appelé exactement, de m'interroger sur la fonction du travail. Et les, les gens qui faisaient cette formation, les professeurs m'avaient dit, ici c'est une formation pour secrétaire. Alors évidemment, vous pouvez la contester, c'est pas... Mais nous, on ne sait pas qu'on veut répondre, vous voyez, on forme... Après, vous avez le droit de dire que ce n'est pas intéressant. Mais si vous venez ici pour dire que le concept n'est pas intéressant, et le, le maître de la formation, le grand patron, en de cette phrase historique, il avait dit, en tout cas, ça, ça ne sera pas la Sorbonne. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire, peut-être, ce n'est pas qu'il est contre, mais que si le centre de formation devient la Sorbonne, ou si la réunion à la NPE où j'ai pu aller, parce qu'une fois, ils avaient convoqué plein de chômeurs, la NPE cinéaste, et que moi, j'ai décidé que j'avais des choses à dire, puisque je devais me justifier donc j'ai dû parler 5 ou 6 heures défilées et je n'ai pas voulu sortir et pourquoi bah, est-ce que tu dois te justifier parce que moi, moi je euh, me souviens avant 2012 ouais, on avait ça. les socialistes nationaux qui nous affirmaient qu'ils allaient réduire la part du nucléaire en France de moitié avant 2022 alors ça, que, non, ça, ça, ça je, ça, je veux réduire je la part du nucléaire fait, dans, ce dans ce la production électrique à 50% à l'horizon 2022 10 ans pour atteindre cet objectif et nous y parviendrons fermant nos centrales, nos réacteurs les plus anciens. Réduire la part du nucléaire dans la production électrique à 50% à l'horizon 2022. À l'horizon 2022. À l'horizon 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. Alors, c'est ça le réel. Le, le réel, c'est quelque chose de péremptoire qui est affirmé. Euh, qui a, est né, mais, mais, et qu'il faut oublier, non, il faut mais, se déplier Mais oui, ce n'est pas le réel, c'est LEUR réel. LEUR réel, oui, mais c'est celui qu'ils veulent nous imposer. Mais, mais, alors, après, c'est là où on peut diverger. Soit ils veulent nous imposer euh, pour favoriser les, les lobbies pharmaceutiques cosmopolites, voilà. Pourquoi <rire> cosmopolites Pour, le cosmopolite. bah, pour ceux comme ça, j'ai envie de dire ça. Alors, soit soit c'est une hypothèse, soit ils veulent euh, nous imposer euh, le nucléaire pour, pour une histoire d'ordre, mais, mais moi je crois que c'est juste une structure mentale, parce que si on commence à remettre, si commence à remettre tout en cause, même l'objet du film, l'objet du couple, ou l'objet du nucléaire et de la politique, de l'Assemblée nationale, tout ce qu'on tu veux, et eh ben, euh, peut-être certains de, auront des crises de panique, mais ne savent plus où, où est le réel, ne savent plus comment évoluer dans, avec les autres. Tout, si chaque fois que quelqu'un dit, voilà, la personne te dit je vais arrêter le nucléaire en 2022, bon il ne le fait pas, mais s'il si, si, va te répéter en boucle, je ne sais pas, des raisons économiques, des raisons, bon, mille raisons, que, qui ne sont pas vraiment intéressantes. Mais en tout cas, il ne reconnaîtra jamais que c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement par rapport à lui-même. Bah, sinon, il n'a plus d'existence. Moi, j'ai des gens de président de 1901, je vais te compter un certain nombre, et souvent, au bout du compte, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, en fait, tu as raison, tu vois, quand tu dis que l'association de 1901 n'est pas intéressante par principe parce qu'elle repose sur le vote majoritaire, donc ce n'est pas intéressant comme concept parce que la majorité bon je sais pas trop ça, ça nivelle toute pensée euh, je vois assez vite que les présidents des associations, ils me disent mais tu sais nous on n'est pas là dedans quoi tu vois pour nous être président d'association c'est un saint réel ça nous permet d'exister et si tu remets ça en cause bah on n'a plus rien alors pour les déchéances présidentielles les déchéances pestilentielles 2022 on n'aura toujours pas notre, notre mot à dire comme d'habitude sur tous les non choix électoraux autoproclamés est coopté par le système militaro-industriel nucléarisé français. Et là, effectivement, dans le discours de, de Pierre Merachkovski, c'est pas un discours... Je pense que c'est impossible De... D'avoir notre mot à dire je, je pense que le système est fait et conçu de telle sorte qu'il est irréformable. Mais, écoutons plutôt Pierre. Ouais. Français, française, irradier, non irradié je vous annonce que les films du crime des châtiment, que le groupe oser le Socialique et que le Gage, groupe anarchiste juif expérimental, appellent à la candidature unitaire d'Annie thébaud Voilà, qui, pas, qui ne présente pas sa candidature. Mais en tant que citoyen, je pense qu'Annie thébaud Moni devrait se présenter justement parce qu'elle n'a pas envie de se présenter, elle n'a pas de programme et ça sera plus clair. Parce que les candidats actuels, il n'y en a pas un seul qui parle de la fermeture des lits d'hôpitaux, de la multiplication des déchets, des problèmes du climat, euh, du fait que maintenant, quand tu rentres chez toi, il y a une porte de l'immeuble, la porte de l'interphone, la porte de l'ascenseur, moi j'ai un vélo, il y a la porte de la cave, donc en fait ça fait 5 portes. Donc j'ai calculé par jour, je ferme et j'ouvre 30 portes. Alors à l'année, ça doit faire 50 000 portes, moi j'en ai marre des portes, voilà, j'en ai marre, il faut se déporter, voilà, c'est ça la solution. Et donc en soutenant la candidature d'Annie thébault Money on déporte la question, la question d'une candidature présidentielle qui n'est en fait faite uniquement pour que des gens passent à la télé et qu'après ils encaissent l'argent pour faire. Et pour moi c'est la même problématique voilà c'est un peu ce que je dis la bande. les gens se présentent aussi aux élections parce que ça justifie au euh, quotidien d'avoir de, de, une fonction d'être candidat et puis d'avoir une organisation d'avoir des permanents <coughs> voiture téléphone alors c'est pas nécessairement que c'est des pourris c'est que ça donne un cadre <coughs> à leur existence et que si on n'a pas ce cadre euh, moi je, je, je pense que c'est difficile hein, de, de vivre sans cadre est-ce que tu votes toi tu <coughs> Ben oui, moi j'ai dit que je votais toujours euh, si Le Pen et Zemmour est au second tour, je voterai contre, le, euh, contre eux, quel que soit le candidat. Parce que je pense que, que, que, que si quelqu'un d'extrême droite est au pouvoir, <coughs> ça sera encore plus dur pour les pauvres, parce qu'il y aura encore plus de contrôle euh, pour les, les droits sociaux, le RSA et tout ça. Les policiers auront plus, encore en plus le droit de matraquer. Et que surtout l'extrême droite favorisera, d'ailleurs ils le disent volontiers, n'embêtera hein, jamais les grandes fortunes. Mais alors en ils de... les petites fortunes. Mais en, de... ils le disent, en, hein. de... en 2012, on avait Hollande-Sarkozy, on n'avait pas Sarkozy-Le Pen, on n'avait pas Sarkozy-Mélenchon, on n'avait pas Sarkozy-Zemmour, et, pour, et, pour, et pourtant, et pourtant... Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai sans rien demander en échange le 6 mai, pour battre Sarkozy Voilà, donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui, qui dit que sans rien demander en échange, euh, il faut battre Sarkozy. Donc C'est est, est pour ça que j'appelle ça des déchéances pestilentielles. On est là exactement dans le non-choix. C'est-à-dire que euh, l'idée n'est pas d'élire François Hollande. L'idée est de battre Sarkozy et surtout sans rien demander en échange. Alors quand on voit que précédemment... Uh, Valls a promis uh, de réduire par deux la part du nucléaire dans la production d'énergie électrique en France avant 2022 là on est obligé de se poser des, bon, des bah questions alors, encore une fois la, la, la, la question là est intéressante bien sûr mais du, du coup ça tourne un peu rond mais c'est pas grave c'est toujours intéressant de faire des choses qui commentent évidemment oui, c'est très bien intéressant non, mais, mais, mais de mon point de vue euh, bah, la personne qui se présente aux élections présidentielles, présidentielle elle ne peut pas tellement euh, dire autre chose que ce que dit Mélenchon parce que si on veut être élu, il faut avoir des, des voix avec soi. Bon, donc il faut considérer qui est inscrit sur la liste électorale. Bon, donc déjà, les gens euh, très pauvres, sociologiquement, c'est comme ça, ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Donc, il n'y a pas de raison que Mélenchon se mette à parler des, des gens qui ont, ont droits sociaux, enfin, d'ORSA et tout, puisque majoritairement, ces gens ne sont pas inscrits sur la liste électorale, donc ne voteront pas. Bon, Alors après, si, si il a un discours... Euh, enfin, qui, qui remettre en cause la propriété privée ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est des contacts que j'ai eus avec les insoumis ou même des gens du Parti socialiste. Ils m'ont dit, c'est pas qu'on est contre ce que tu dis. Tu vois, on voit bien que tu n'es pas avec la droite, que tu n'es pas avec Macron et encore moins avec l'extrême droite. Mais si on dit ce que tu dis, voilà, et ben on fera que quelques pourcents des voix. Et si on fait quelques pourcents des voix, il n'y a plus d'organisation. Le loyer n'est plus payé, l'organisation s'écroule. Et ils ajoutent « qu'est-ce que ça va te rapporter que les organisations s'écroulent ?» D'ailleurs, je leur donne un petit peu raison ces derniers temps. Je ne suis pas sûr que ça va m'apporter que toutes les organisations « entre guillemets de gauche » s'écroulent. Je ne sais pas. Je, je, je, avant, je pensais qu'il fallait les saboter qu'elles disparaissent. Maintenant, je ne le pense plus. Elles ont qu'à faire ce qu'elles veulent. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de choix de Mélenchon ou des gens qui se prennent aux élections. C'est une question de plan comptable. Il faut faire un certain nombre de voix pour avoir ses frais de campagne remboursés. Et pour tout, c'est pareil. Il faut qu'il fasse un certain nombre de voix. Donc je comprends très bien, par exemple, le silence assourdissant de Poutou ou de l'extrême-gauche sur la question du vaccin. Alors, je ne veux pas entrer dans ce débat, je, je demande juste qu'on en parle. Et tout, ça ne veut pas dire être pour ou contre. Qu'on pose la question, est-ce un dispositif intéressant le, Voilà, qu'on pose la question, oui. sans, sans prendre parti. Et je pense que Poutou ne le fait pas à l'extrême-gauche, ben parce que son électorat... Bon, c'est peut-être très méchant, je pense que c'est beaucoup de profs, enfin, des gens comme ça, et, ben, qui ne veulent pas entendre parler de ça. Donc ils disent bah, « si, si je parle de ça, bah, je, perds, euh, voilà, je, je, perds, je perds de l'argent ». Mais donc, ce n'est pas que les gens soient des pourris, et etc. C'est que la structure fait qu'on est obligé d'avoir une petite boutique pour exister. Une boutique de cinéaste, une boutique d'enregistrement politique. Parce qu'il y a des charges à payer. le euh... modèle économique. Voilà, alors, alors, c'est pour ça qu'en en 2017, Macron lui-même euh, se présente et il dit « ce sera moi » ou « le chaos ». Bon, il dit « le sinistre ». Et en fin de compte, écoutons euh, notre président de la République qui était candidat. Donc, euh, moi j'ai besoin de vous, de votre énergie et en même temps de votre exigence. Parce que cette journée-là, c'est aussi pour moi la manière de dire « je sais avec qui je veux construire le pays ». Ça se fera pas dans les beaux salons. Parce que le pays est trop en colère, il est trop fracturé, il est trop divisé. Ça se fera partout où on veut travailler, partout où on se bat, dans ces terres de dignité qu'a la France au cœur, y compris ces terres qui sont aujourd'hui fracturées. Ça se fera partout où on veut inventer, créer, où les gens ont envie de faire et sont fiers de faire. Voilà. Donc ce sera un combat contre la démagogie, contre le mensonge, contre les divisions. Il va être très dur à mener. Je ferai tout pour l'emporter. Le 7 mai. Et ensuite, ça va durer très longtemps. Je vous le dis parce que je ne reviendrai pas, je pense, ici, ici au 7 mai. Je reviendrai après. Mais derrière, je reviendrai pour rendre compte. Mais j'aurai besoin de vous. Parce que ça va durer longtemps et ça va supposer qu'on se, qu se resserre tous un peu. On s'est beaucoup divisé. Il y a eu énormément de chicaya ces dernières années. C'est pour ça que moi, le premier, j'ai dit « je ne veux plus de ce débat entre la droite et la gauche tel qu'il est présenté ». Parce qu'on doit redresser le pays tous ensemble et tous se relever les manches. Sinon, c'est le sinistre qui arrivera. Voilà, je serai pas plus, pas plus long, mais c'est ça le moment euh, qu'on vit. Voilà, donc est, on est à nouveau là dans une, dans une réalité. Euh, moi, je me souviens de la réalité en mars 2020. Euh, la réalité, c'était on n'a pas besoin de, de porter de masque. Les masques doivent être réservés euh, au personnel hospitalier. Et effectivement, un, un an plus tard, le masque était euh, euh, obligatoire euh, et le personnel hospitalier euh, réduit. Voilà, euh, celui qu'on applaudissait à 20 heures euh, aux fenêtres. Voilà. Bon, moi, ce que je sais, c'est que l'industrie aéronautique et spatiale, euh, eh bien, on ne l'a pas applaudi à 20 heures, mais on lui a filé des milliards d'euros. Donc, il y, y a des choix. Il y a une réalité qui est choisie. Par les hommes de pouvoir et qui est imposé et à partir de là les personnes qui disent que faire de la politique c'est justement choisir sa réalité et non pas euh, ce que professaient euh, certains hommes euh, de gauche euh, avec la réelle politique c'est à dire que où tu dois faire une politique qui s'inscrit dans la réalité, enfin, la réalité du MEDEF, la réalité de la Direction Générale à l'armement. Qu'est-ce que tu penses de... Ben, de... Justement, pour, pour moi, c'est exactement la même problématique. Euh, euh, si, si tu veux être élu, il faut euh, dire des choses euh, compréhensibles, pas, je pense. Enfin, il pense qu'il s'adresse à une clientèle, voilà. Donc, cette idée euh, qu'il n'y a plus de gauche, qu'une droite, ben, c'est vrai que c'est un peu le, le discours... Euh, des gens qui, veulent, qui se veulent pragmatiques, qui veulent dire qu'ils veulent voir que le réel, ce qu'ils appellent le réel. Mais la question encore, elle, elle, elle n'est pas là. C'est si Macron euh, ne pres, ne dit, a dit qu'il a joué au nom du réel, du pragmatisme et l'efficacité du moment, me semble-t-il, c'est bien aussi parce que, euh, peu de personnes, peu d'organisations, euh, tu vois je reviens sur soir de folie, des premiers films qu'on a fait, euh, on, on, il est tellement difficile peut-être de, de ne pas être dans, dans un cadre, que ce soit encore une fois un cadre amoureux, un cadre d'organisation politique ou un cadre social, eh ben, qu'il que, qu y a une tentation d'être dans le groupe, d'être avec tout le monde, d'être dans le groupe. Donc si tu veux, si le discours de Macron, s'il est, est élu, enfin entre guillemets, parce qu'il est élu avec peu de voix, mais c'est bien parce qu'il est difficile, encore une fois, de prôner quelque chose qui ne soit pas, encore une fois, dans ce que j'appelle le réel. Bon, C'est-à-dire, par exemple, pour les élections, bah, c'est très, très difficile de, de dire, voilà, je me présente aux élections, mais en fait, je, je ne ferai rien, par exemple. Voilà. Là, j'ai un audio ouais. pour, pour comprendre le monde électoral commun à Ruffin mais, mais, et mais, à Emmanuel Macron. Moi, le problème, oui? c'est que ce n'est pas une volonté, à mon avis. Ah ce n'est mais... pas un choix de Ruffin et... ou de Macron, de Mélenchon, de tenir ce genre de propos. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence de, du, du, entre guillemets, du système électoral, où encore une fois, pour être élu, il faut attirer certaines personnes. Et peut-être qu'en 68, il y avait comme ça une fenêtre de tir, où tout le monde était... Euh, pour la lutte des classes, enfin, même Mitterrand a fait des discours incendiaires jusqu'en 60 70, parlant de la lutte des classes, du patronat. Mais ce n'était pas un choix, c'est ça non. qui est passionnant. La remise en cause de, du patronat et de la lutte des classes, elle existe encore, même aujourd'hui. Elle est même plus forte que jamais. L'interrogation, c'est pourquoi à un moment ça devient un phénomène global de mode, enfin pas de mode, pourquoi à un moment ça devient certaines normes? Et pourquoi après ça disparaît Alors ça n'a je... pas Alors, disparu, c'est que les médias, bon, moi, non, non, moi non, je non, pense non, je que les médias fini, de masse non. ont une ah, responsabilité ah, oh, oui, oui, par rapport bon, à bon, ça. D'accord, mais c'est toujours pareil, mais, okay, mais je te réponds juste sur nos médias. Alors évidemment la tentation de dire c'est ce que tu dis, effectivement, bon, pourquoi à un moment euh, la contestation est à la mode, par exemple parce que les, les médias de masse en parlent, bon effectivement le festival de Cannes en 68 avait été grandiose avec Godard, appelant à la surrection, etc. Bon. Ça, c'est une, une analyse très intéressante, bien sûr. Mais encore une fois, les médias, c'est la même problématique. Ils, ils, ils, ils n'agissent pas par volonté et par choix. C'est, encore une fois, des choses qui sont dans un cadre. Et quelqu'un qui travaille dans un média, j'en ai rencontré avec toi même une fois. Il m'a dit gentiment, bah, écoute, c'était à propos de la marge d'Adama Traoré. Si, si je disais ce que tu es en train de me dire, qui n'est pas une analyse idiote, tu vois, ce que, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas, pas que je me ferais virer. Ce n'est pas ça le plus grave. C'est pas ça plus rare. Ça sera embêtant pour moi. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que si je dis ce que tu ressens sur la marge d'un matériau, si je dis ça, personne ne va le comprendre. Je serai éviré et je ne travaillerai plus à la télé. C'est-à-dire, ce n'est pas en phase actuellement ce que tu dis. Donc les médias sont en phase avec ce qu'il y a. Alors cette phase, je ne sais pas. Mais tant qu'on pensera, c'est le seul l histoire d'espoir que je me permets de donner, tant qu'on pensera qu'il a un responsable du média... Du nucléaire ou du Mélenchon. Il ouais, n'y bon. a pas de responsable, mais les, mais les médias, ils ont des mmh. annonceurs. Bon. La majorité bon, des alors, alors, journaux. Les annonceurs. Il y a des publicité, les annonceurs. On peut y a, y a, y a refaire le même tri. Les annonceurs, il est évident que Yabon Banania, euh, ça a été une publicité avec Le Noir, enfin, etc. Yabon, hmm? Yabon Banania. Il n'y a plus de Yabon Banania. Oui, Et mais SNCF, EDF, c'était euh, bah, euh, des sponsors euh, de Nicolas oui, Hulot. D'accord, il bah, n'y en a plus. Il n'y bah, en a plus. Donc, il n'y aura plus et jamais ben, Yabon, Yabon. Ben, Alors, le jour où Mirajkovski sera à la mode, il y aura Yabon, Mirajkovski. Non moi, je pense que si on réfléchit stratégie, euh, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement euh, par les salariés des copains, euh, ça fera un épisode. Euh, et ensuite, que vous y répondiez en disant bah, Nous, euh, on, moi, je suis prêt à aller me déplacer sur place, et, bah, ça fait un deuxième épisode. Okay. Mm -hmm échange sur le dossier. 2. On vous tient au courant des avancées. 3. Vous vous m'interpellez oui. publiquement. 4. Dans la foulée, on, on ensemble une date de déplacement, avant le 5 octobre, comment fin septembre. Et, euh, et on voit comment d'ailleurs on, on la communique euh, ensemble. Okay. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui, en disant, que vous avez fait part de voilà. Voilà, euh, euh, sinon de tout ça. Voilà, non, ouais. non. Donc ça c'était le 12 septembre 2016, donc euh, en pleine campagne euh, des déchéances pestilentielles 2017 qui vont élire euh, Emmanuel Macron, donc c'est un échange entre François Ruffin... Et Emmanuel Macron. Et là, sur une autre vidéo, on va voir Emmanuel donner du François à François Ruffin. Mais, mais, mais, mais encore, encore une fois, je ne oui. pas cette histoire de connivence, mais, mais moi je te suggère, enfin c'est une suggestion, okay, on peut dire ça c'est hein? la faute des médias, et ben pour moi c'est la faute de Balzac. Voilà, tu vois ah en bah, être clair. Je suis avec de Balzac. Pourquoi Honoré de Balzac Parce que c'est un des écrivains qui a décidé qu'il était là pour décrire le monde, donc de ne pas prendre parti. Donc il a décrit le monde au nom de ce réel, et on a décidé que c'était le réel. C'est le problème de Balzac. Je, je n'ai pas, pas commenté. Balzac a tout, à fait, a tout à fait le droit de penser qu'il n'y a que des rapports d'intérêt en de l'argent, que des rapports d'argent. Bon, il a tout à fait le droit de penser ça, tout à fait légitime. Mais donc, ce n'est pas... Encore une fois, très intéressant, me semble-t-il, de trouver un responsable qui serait les médias qui, ferait, qui présenterait des gens de connivence pour manipuler les gens, parce que ce dispositif qui s'est mis en place, je ne sais pas comment il s'est mis en place, c'est une interrogation, je n'ai pas de réponse, mais si on veut y mettre fin à ce dispositif, me semble-t-il qu'il faut le nier. C'est-à-dire, non pas, c'est là où tu vois, j'aime bien parler avec toi, c'est très intéressant pour moi, et ça me renforce ça me, ça me dans mes convictions parce que j'étais assez déprimé tout à l'heure, Justement, c'est ça cette histoire de folie. Le seul moyen de s'opposer au dispositif de manipulation des médias, si tu commences à désigner des, des responsables, tu fais le jeu du dispositif. C'est-à-dire que le média dira, ou Mélenchon, il ah n'y ben, a pas de problème. Si vous contestez pas le média, ben, on va nommer Roger Nimaud ou Pierre Mérochkovski, directeur de France 2. Ma... C'est pour ça que j'avais posé ma candidature pour être directeur de France 2. Donc on, on met M. Mérochkovski, entre France 2, tout va bien. Donc la question n'est pas... De reconnaître le réel, c'est justement le seul moyen de s'en sortir, c'est de décréter, il n'y a plus de médias, il n'y a, a plus de Mélenchon, il n'y a plus de refin, le monde n'existe plus, le monde n'est que ce que je vois. Et eh bien et ce n'est pas un point de vue narcissique ou de consommateur, parce que le monde que je vois n'est pas le monde, alors c'est c'est compliqué, n'est pas le monde que voit Pierre Melchkovski, c'est le monde que retranscrit Pierre Méjkovski par les impressions, y compris de de Balzac, par des rencontres, par la, les gens qui ont précédé Pierre aussi des grands-parents, par le futur. Donc le « moi » n'existe pas. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est un « moi » qui ne reconnaît pas la réalité, mais ce « moi » en fait ne prend pas l'addition de reconnaître la réalité. Il est inclus dans des forces qui le dépassent. je ne sais pas si je suis très clair. Non, je mais, excuse, mais moi, je pense mais, que tu Mais c'est en niant le réel qu'on y arrivera. Mais si je on commence à sûr. dire « le réel, c'est machin qui manipule et tout », ce qui est vrai dans les faits, je ne peux pas le nier la vidéo Ruffin, je ne sais pas quoi, bon, cette vidéo a eu lieu. Mais Ruffin, c'est passionnant. Au début, il était, était peut-être stagiaire comme moi à Zaléa ou à Télébocal. Après, il était allé chez Dernier-Mermet. Bon, ça, ce n'est pas un délire. Et après, il est devenu député. Mais est-ce que c'était un choix de sa vie de dire à 18 ans, je vais, je vais commencer comme stagiaire à Télébocal et je finirai sous président de la Non, parce que c'est un homme d'appareil. Euh, Mais euh... c'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. C'est ben l'éducation voilà. qui a transformé. Et donc, de... c'est pas un choix. Merci. Je n'ai jamais prononcé oh un mot comme celui-ci. Ah, jamais. Parce que, non, j'ai pas des mains sales. Oh, Marion T'as la des photo, des... hein et non, et qui <rire> la ce qui était vrai. Et il fallait mettre un mot. Et j'ai été voir les gars de moi pour m'en excuser. Monsieur Macron, il y a monsieur Horrifan qui vous reprend. Pardon, allez, François, puis après, je vais filer. Monsieur parce Macron, Macron. Euh, premièrement, moi, je salue votre courage d'être venu malgré tout au milieu de la mêlée comme ça, aujourd'hui, c'était pas gagné. Euh, pas pas euh, maintenant, je pense que quand même... vous ça votre absence de solidarité avec les blocs. Voilà, pour, pour moi, je ne suis pas dans la dénonciation. Effectivement, si sur les images, on voit euh, Emmanuel Macron, qui à l'époque est, est candidat, et François Ruffin, euh, qui est euh, euh, fa fabricant de documentaires, euh, et, et je crois que c'est aux prochaines législatives qu'il va devenir euh, député, euh, oh, et qui... Ah, il, y était pas. Ah, il y était déjà. Bon, peu, peu, peu, peu importe. Mais euh, moi, ce que je constate, c'est que il y a eu de la part, euh, c'est pas spécialement de Ruffin, mais de toute une partie qui s'intitule gauche en France, une dénonciation du monde de Macron. Et pour seul message et seul programme, Macron démission. Et moi, si je fais cette émission, c'est à la fois par rapport à, à à la façon dont Pierre qui aborde les choses, et surtout pour dire euh, que le message Macron-Démission n'est pas un message politique, étant donné qu'il ne recouvre pas euh, de perspectives, euh, d'idées. Euh, un message politique, c'est un, mes un message qui porte des idées. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec euh, ces idées, et les idées peuvent parfois être profondément nauséabondes. On le voit bien avec Éric Zemmour. Je ne dis pas qu'Éric Zemmour est nauséabond. Je dis que les idées qu'Éric Zemmour colporte sont nauséabondes. Et elles le sont d'autant plus qu'Éric Zemmour n'était même pas né qu'elles existaient déjà. C'est entre guillemets « idées nauséabondes ». Et c'est par rapport à ça que je trouve intéressant justement de ne pas faire de liste, de ne pas donner de nom. Parce qu'on voit très bien que le fascisme, ce n'est pas Le Pen, ce n'est pas Zemmour. Le fascisme, c'est quelque chose d'ancré et d'extrêmement ancien où des gens estiment qu'ils peuvent faire de la politique par la violence, par la contrainte. C'est ça être fasciste. Un fasciste, c'est quelqu'un qui va imposer sa façon de penser, sa façon de vivre à d'autres par la contrainte, jusqu'à la force physique, jusqu'à l'élimination physique de populations entières. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une responsabilité dans les médias, sans citer de nom, c'est qu'il y a de plus en plus de médias qui véhiculent euh, ces idées nauséabondes euh, comme s'il s'agissait là d'une marchandise voilà, quelconque. Correct. Alors, c'est pour ça, Mediapart, par exemple, parce que je me suis permis de poster ça sur Facebook et il n'y a pas de réponse, mais ça, ça je ne suis pas du tout vexé. Euh, bon, Mediapart dit qu'il est un média indépendant. Bon, ça, non, mais c est, c est, pourquoi pas hein. Il est indépendant des bon, lieux hein. Alors, il est indépendant de... Probablement, bon, je ne vais pas mettre ça en doute, hein, de, de, de la publicité, puisqu'à priori il n'y en a pas. Donc oui. je ne vais pas mettre ça en doute. Tu t'amènes. Voilà. Mais alors la question, c'est ce que j'avais posé, c'est pour ça que ça tourne c'est cette histoire de mots et de réels. Moi j'ai dit que Mediapart n'était pas indépendant, en sens qu'il est indépendant de la publicité, puisqu'il n'y en a oui. pas. Mais je ne vois pas. Le en, en je ne vois pas en quoi on est indépendant quand on dépend de ses lecteurs. Exactement. Et jusqu'ici on ne m'a rien répondu. Donc les lecteurs de Mediapart attendent euh, à mon sens euh, un message assez précis justement que le réel est que Zemmour va gagner les élections, que la planète va exploser, qu'on est tous cons que la nuit nous tombe ou, sans la tête est tous con, et qu heureusement <rire> qu'il y a des profs pour nous encadrer bon. et pour nous montrer la voie qu'il faut suivre et pas les curés et les profs, je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas les curés mais, et bah. euh, enfin bref les profs, les profs laïques et pas les curés pas laïques. Bon, alors c'est tout à fait légitime que Mediapart euh, dit ça, ça ne me pose pas de problème. Mais la question, encore une fois, pour moi, ça ne, ça ne fait pas avancer les choses parce que euh, il n'y a pas de médias indépendants. On est forcément dépendants les uns des autres. Exactement. Alors après, on peut dire que c'est moins grave. On a tous de... besoin des autres. On a tous besoin des autres. Alors on peut dire qu'il vaut peut-être mieux, là on est trois, on est dépendants nous trois, entre guillemets, bon, on peut dire ça comme ça qu'à priori on fera moins de mal que si on nous donnait un chèque. Bon, maintenant je, je ne sais pas. Il y a peut-être oui. peut des gens qui voient cette émission qui vont aller très mal après. Ben, je ne le souhaite pas, mais... Ben, je ne sais pas si je le souhaite pas. Il y a il n'y a plus de comité central. Maintenant, les groupes sont complètement digérés. Il n'y a plus de porte-parole. Et chacun peut faire ce qu'il veut. Et maintenant, c'est clair que ceux qui voulaient prôner la violence et qui voulaient faire comme la gauche près par une 70 et qui après, affolés par la violence, qui feront promettre, finiront par se rendre compte que c'était un risque de faire cela. Voilà ce qui se passera. Parce que maintenant, il y a Jésus qui est avec nous. Ils viennent aussi, les photographes, Jésus. Voilà, il n'y a plus de comité central. Même Jésus a été récupéré. Même Jésus fait partie des Gilets jaunes. Même Jésus fait partie des Gilets jaunes. Jésus, Gilets jaunes. Mais ça, je jamais cru et en fait, je les des collègues jeunes et même les flics vont partir j'ai des jaunes il n'y a plus de cabinet central il n'y a plus de groupe à... voilà donc euh, là on est en, en, en, en mai 2019 et donc tu, tu as été place de la république je, je sais souvent que tu répugnes à aller euh, sur les manifestations parce que euh, euh, il y a à la fois la, la, la, la violence euh, policière extrême et que tu peux te retrouver piégé et matraqué, gazé euh, et bornier, comme c'est arrivé malheureusement à, à beaucoup de manifestants. Et, mais par contre, là, tu as pris ton, visiblement ton courage à deux mains et ta petite caméra et tu, et tu nous sors une petite pépite parce qu'il n'y a plus de comité central. Si ça résumait, je dirais, la substantifique moelle politique de Pierre Mélaschkovski, ce serait bien ce, ce, ce film-là euh, que je trouve euh, extrêmement euh, intéressant, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure des émissions Radar, euh, avec Marc qui est, qui est à côté d'une faculté, on a eu euh, souvent des étudiants, et moi je pense que c'est bien d'écouter en 2018, c'est-à-dire euh, dans ce monde d'avant, ce que nous racontaient euh, deux étudiants par rapport euh, aux mouvements euh, sociaux. sélection sociale qui vise à écarter des universités et, de, et du savoir les classes populaires pour toujours plus de précarité, pour toujours plus d'exploitation. Euh, notre analyse euh, par rapport à cette répression qui a eu lieu spécifiquement hier, alors que c'était une journée de jonction et de manifestation euh, des étudiants avec les cheminots, nous on pense que c'est parce que le gouvernement il commence à sérieusement flipper à partir du moment où les étudiants font la jonction avec les travailleurs, et le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui, c'est que déloger ou pas euh, des facs occupés, aujourd'hui nous on a la ferme euh, ambition de faire la jonction avec les travailleurs, de continuer à construire, à construire le mouvement de sorte à ce qu'il soit le plus massif possible à construire un rapport de force pour pouvoir s'opposer au gouvernement, étudiants et travailleurs en lutte ensemble. Alors, est-ce qu'actuellement, est qu enfin, je dis actuellement parce que 2018-2022 va y avoir bientôt 4 ans, euh, est-ce que tout n'est pas fait euh, pour éviter la grève générale interprofessionnelle reconductible et même au-delà d'interprofessionnelle, la grève générale c'est-à-dire que les étudiants les lycéens, euh, tout le monde euh, décide de bloquer d'arrêter euh, l'économie et de s'attaquer au fondement même de nos sociétés qui malheureusement euh, tournent autour euh, je vais mettre des guillemets de valeurs entrepreneuriales, c'est-à-dire les valeurs du MEDEF, voilà ça, après, on, a, une, on en reviendra toujours sur ce problème du réel, c'est une vision du, du, du réel qui est tout à fait légitime. Je ne veux pas attaquer les gens sur leur vision du réel, tu vois. Elle est toute, chacun le réel qui croit devoir. Mais moi, mon propre réel que je vois sur cette question, bah, pour moi, il y a une grève générale euh, de, de fait euh, actuellement, décrétée. Du fait que, me semble-t-il, beaucoup de gens se font tester, et c'est très bien, avec l'espoir d'être positif parce qu'ils n'iront pas travailler sept jours, et c'est très bien. Et ils sont payés. Et je répète en blue, et c'est très bien. Non pas parce que c'est des escrocs, mais parce que les conditions de travail salariales de, deviennent totalement insupportables. On pousse les gens dans la dépression nerveuse. je comprends très bien que des gens bah, craquent. Et en plus de ça, ils se sont, se sont rendus compte que pendant le confinement, bah, et bah, certains euh, euh, ont dépensé moins d'argent, puisqu'ils n'étaient pas censés aller au cinéma, aller au restaurant, euh, faire des sorties. Et ils disent, bah, maintenant, bah, on fond, pourquoi pour, pour, Pourquoi Non. Et bah, en fait, euh, les gens qui veulent plus travailler, qui veulent plus voilà. gagner d'argent, mais donc dans le fait, c'est une grève générale. Et ben en joueur, Alors fait... justement, devons-nous organiser en 2024 des anti-Olympiades populaires oui. Oui. En contrepoint des Jeux Olympiques de Paris, instrumentalisés par l'abominable mise en concurrence compétitive et obligatoire oui. des athlètes oui. nationaux. Oui, voilà. faisons oui. des contre -gés. Parce que, parce que moi, je pense à Léo Lagrange. Oui. Tu vois, Léo Lagrange, avant, euh, mais... Il n'était pas palestinien. Non, il n'était pas palestinien. Mais, mais, là, euh, mais, mais, mais Léo Lagrange, il faisait partie du gouvernement Léon Blum, et je pense que... Organisé. Je te demande de retirer ces pauvres dix élites non, il a sur le champ. J'ai il il eu a... le il gouvernement venez Léon Blum, ça sous-entend des choses craignoses. Oui, mais bien sûr, bon. ça sous-entend des choses Mais lui, il organisait un truc craignose, il organisait des Olympiades populaires. Moi, ouais, c'est pour ça que je parle d'anti-Olympiades populaires. Parce que le mouvement olympique, avec euh, ce coubertin, Coubertin, il était champion de tirer au pistolet, c'était... Ouais, et, et il était néo-nazi, hein. c'est-à-dire était... Il était décoré, je crois, par Hitler, comme Ford, et, et comme beaucoup de grands hommes. Euh, il était, comment dire, un petit peu vraiment antisémite. Hein. Oui. Et, do et donc, ce sont ces gens-là qui ont créé le sionisme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être profondément antisémite oui. pour créer un ah, sionisme. Oui, oui, et d'ailleurs, Et, et, ah, en et en des... même Israël, c'est un truc antisémite. Et exactement, bah oui, c'est dirigé contre les... contre les juifs. Contre contre les contre les les juifs. Les d'ailleurs, ils font tout pour que les juifs y aillent. Pour, pour, pour qu'ils se fassent tuer, c'est un truc hyper précis parce que, en théorie, euh, comme, comme la, la, la mort n'existe pas, dans les ce qui compte, c'est l'idée. Donc, en fait, s'il n'y a plus d'état et plus de juifs, l'idée restera. Oui. Bon, ça deviendra un mythe comme les indiens. Exactement. Donc, le but, c'est d'exterminer les juifs par les juifs eux-mêmes. Voilà. voilà pour qu'ils Oui. Mais ça, c'est pas un propos antisémite. Si je crois et la vie veulent s'en emparer, je leur ferai un français. Ce, ce que je viens de dire, c'est l'idée que la pensée oui, est plus forte territoire c'est tu, voilà. voilà. euh, voilà. tu peux pas lutter contre le donc voilà voilà donc euh, on est euh, en juin 2019 donc euh, six mois plus tard on va se retrouver euh, avec euh, le confinement c'est on va se retrouver euh, condamné pris en otage en résidence, pas surveillée, mais coincée chez nous. Alors effectivement, six mois avant, Carlos Ghosn, lui, il aura réussi à, à s'exfiltrer du Japon vers sa propriété, son vignoble libanais. Donc je pense qu'il a, qu a passé plutôt des années agréables et que dans sa grande propriété, il pouvait se promener tout à loisir. Tout le temps du confinement, moi, je vis dans ma banlieue, je voyais passer les falcons, les avions d'affaires, ça allait, ça venait, donc euh, visiblement, les gens qui avaient les moyens d'avoir des avions privés, euh, j'ai l'impression que non seulement ils ne restaient pas chez eux, mais ils ne restaient pas dans leur département, ni même dans leur pays. Ils allaient faire d'excellentes affaires à droite à gauche. Et c'est par rapport à ça, par rapport euh, à, à tous les discours que l'on a, sur l'écologie et euh, ben, quand est-ce qu'on va euh, arrêter les transports aériens Quand est-ce qu'on va se dire que euh, du carburant brûlé à 11 000 mètres d'altitude n'a pas le même effet sur la chimie atmosphérique que euh, le, le, le kérosène brûlé par les camions, ou celui brûlé par les, les, les bateaux, les portes-containers, qui contient du soufre. Qu'est-ce qu que tu penses de ça, euh, Pierre Je voudrais juste revenir sur l'histoire d'Israël. Parce oui? qu'effectivement, non, ce que je pense, encore une fois, c'est que les personnes qui veulent transformer en réel une idée, bon, par exemple le sionisme, qui veulent que ça devienne un État, avec des policiers, enfin, avec toute la structure étatique, tout, toutes les personnes qui veulent construire quelque chose de matériel qu'on puisse identifier exister en fait leur but c'est qu'ils ne croient pas en l'idée ça ne les intéresse pas donc ils veulent créer un territoire Alors, ça peut être le territoire des droits d'auteur ça peut être les territoires de Mélenchon ça peut être territoire de Macron mais ils ne croient pas en l'idée ils ne croient pas en la possibilité de, de quelque chose qu'on ne peut pas définir et qui nous unirait et que la seule moyen de nous unir ça serait le territoire Alors, soit un territoire physique soit un territoire économique, et c'est pour ça que ce n'est pas intéressant, à mon sens. Et, et tant qu'on est dans des luttes de territoire où on dit, en fait, il faudrait remplacer le territoire par le territoire machin, eh ben on reste dans l'idée du territoire et je pense que c'est contradictoire avec l'idée de l'idée. Et qu'est-ce que Alors, tu penses de, de, des, des, que des idées d'Emmanuel Macron C'est pour ça qu'un que, que, qu groupe anarchiste, peu importe le nom, mais je l'ai bien pris d'ailleurs, m'a qualifié d'anarchiste mystique parce qu'ils m'ont répondu calmement... On est assez d'accord avec ce que tu dis, tu vois, de ne pas créer une organisation qui deviendra quelque chose d'oppressif, pour donner, pour donner un résumé. Mais nous, c'est maintenant qu'on veut le bonheur, aujourd'hui, pas l'an prochain. Bon, ils avaient suffisamment du mot pour me répondre ça, mais c'est intéressant là, leur problématique. C'est qu'effectivement, je comprends que les gens veuillent un précaré tout de suite pour que les gens aient des droits, je comprends ce désir, même, même pour les juifs qui étaient persécutés en... en C'est du Qui étaient persécutés dans, surtout en Europe, d'ailleurs pas oui. tellement dans les pays arabes. Je comprends que certains euh, se disent, bah, comme ça on aura un état, au moins on ne sera pas tués. Je, je comprends naturellement ce désir. Mais la, la, la, la question pour, pour moi n'est pas là. Il, il, euh, il vaut mieux privilégier l'idée, je pense, qu'il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, plutôt que de dire on va créer une un autre institution, un autre État qui substituera l'État. Parce que c'est pas intéressant, quoi. Tu vois, c'est pas, pas intéressant de remplacer le calife par le calife. Ce qui est intéressant, c'est de, de s'interroger sur le concept du calife. Exactement. Le concept du calife. On, on veut, on veut Mais, plus d'état-major. Parce que le, le, le calife, souvent, il, il, est, euh, ben, il est assez euh, oppressif. Parce que pour, pour euh, rester calife, quand les autres veulent devenir calife, eh bien, il faut... n'est pas du tout répressif. J'en connais, enfin je ne vais pas citer des noms. Et vous, pour tout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet Voilà, il y, y a quand même. Euh, moi, c'est le côté révolutionnaire et excellent comédien d'Emmanuel Macron que je tiens à saluer parce que. Euh, Mais il, encore une fois, il est le produit d'une époque. Oui, il est produit d'une époque. Oui, époque. Il est produit d'une époque qui, qui, qui a décidé. Euh, pas trop pourquoi j'ai pas ils ont décidé que l'idée c'était le goulag ils ont décidé que l'idée c'était ou auschwitz ou les Khmer rouges bon pourquoi pas hein? alors là là on est dans des débats sans, sans fin l'argument bah écoute tu vois euh, bon Pol pot c'est vrai a été euh, je crois euh, enfin à la sorbonne il a, il a eu des, les mêmes cours que j'espère entre guillemets bon, 67 et après il a fait son dispositif assez terrifiant Bon, au Cambodge. Alors, cette idée, que, que l'idée, c'est par exemple, ce que dit Bernard Livy, enfin je ne veux pas caricaturer, mais c'est ce que disent beaucoup de philosophes ah non, plus jamais d'idée, là on arrête avec l'idée. L'idée nous a fait trop de mal. Bon, moi je veux bien, alors dans ce cas-là, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait Alors, c'est ce que je me permettais de dire dans les islamistes. Voilà, il bah, y a des gens qui tiennent des propos inacceptables sur la Shoah, sur les, les Arabes. Ben on les met à la porte du courant, on les lire. Ah bon et que ça change. Moi, moi je crois que, que, que c'est par l'idée, voilà, je ne je, je, je dis pas la foi, hein. mais l'idée si on discute ensemble d'un système dans lequel on se retrouverait tous, plus ou moins, à l'unanimité, sans qu'on soit obligé d'être dans le vote majoritaire, c'est cette histoire d'espace des des de parole, de confrontation verbale, qui n'est pas amené nécessairement à prendre des décisions, mais où toutes les paroles peuvent être dites, toutes, même les plus ignobles, mmh. enfin, celles que moi je, que je ne supporte pas, les popes antisémites ou anti arabes ou homophobes, voilà. ça, je n'ai pas d'anguilleté là-dessus. Mais il, il me semble que la seule solution, c'est cet espace de parole où, où les paroles seront dites et où peut-être émergera une décision. Mais ce n'est pas le but. Mais tous ceux qui ont, une, qui ont une solution à proposer, que ce soit Macron ou qui tu veux, ce n'est pas intéressant parce que c'est une solution, c'est un fantasme, c'est au nom d'un réel qui les concerne eux, qu'ils sont peut-être sincères d'ailleurs, c'est leur vision du monde du moment. Bah, la vision du monde, moi je trouve, je trouve que voilà. ce qui est intéressant, on va, on va la montrer, vue par les publicitaires En Marche, oui. euh, le spot officiel de En Marche, étonnant, ouais. c'est que euh, on, le, le refrain, c'est « En marche euh, », on nous donne de la Fraternité, de la République, de la France, et on est dans une voiture. cest que c'est ça que je trouve euh, étonnant. Alors, même à un moment, ils disent « Viens avec nous, prends le train en marche ». Donc, on te parle de marche, on te parle de train, mais tout se passe dans une automobile. Et ça, je, je trouve ça... Euh, euh, je crois qu'ils se sont calés sur l'impression que des gens inscrits, qui ont des voitures... Et... Enfin, les, encore une fois, les gens qui ont des voitures souvent sont peut-être plus souvent inscrits sur C'est-à-dire, c'est l'idée, encore une fois, de, de, de, de, de faire des parts de marché. Mais, mais, mais l'erreur, c'est de penser que, que, que les responsables, c'est Macron et les médias qui ont pris ce son, ce sont jamais les gens. Oui, c'est comme aux États-Unis avec Trump. Regardez, ouais. je, je trouve que c'est intéressant cette vidéo. Voilà, donc il n'y a, a pas le son, tiens, regarde bien. Ouais. Donald Trump qui pousse hum. quelqu'un, ouais, qui, ouais. qui, ouais. qui prend sa place, mais il hum. faut voir l'attitude, le, ouais, ouais, le, le, le comportement. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, effectivement, Trump en lui-même, hum. il ne change rien à ce qu'est l'administration américaine. C'est-à-dire que rien n'a changé hum. euh, depuis l'élection de Joe Biden euh, aux États-Unis. Si ce n'est que cet individu excitait euh, des groupes extrémistes américains, dont certains euh, nazis, hein, même pas, pas néo-nazis, et, et c'est en cela que, euh, entre guillemets, on peut se réjouir de l'élection de Biden, mais seulement, moi ce que je sais c'est que le plus vieux prisonnier politique euh, euh, sur terre, euh, qui est euh, Léonard Pelletier, eh bien euh, il est toujours euh, en prison, alors qu'on sait qu'il est innocent, ce n'est pas lui qui a tué les deux agents du FBI. Et il est toujours en prison depuis 1976. Et on a eu Barack Obama qui deux fois, lors de ses campagnes électorales, avait promis qu'il le libérerait. On a eu, bien sûr, Trump. Et puis là, on a Biden et euh, euh, Léonard Pelletier est toujours en prison. Et, et ça, c'est effectivement, euh, quand on voit les gens, ils se disent, oui, ce euh, sont des systèmes qui sont irréformables, on déprime. Mais bon, franchement, moi, je suis en liberté, c'est pour ça que je ne parle pas de, de, de fascisme, euh, pour ce qui est du gouvernement, je dis que le système actuel français, hors euh, toute personne, est un système irréformable, et qui est effectivement de type monarchiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la constitution permet à un monarque élu, à la majorité, le scrutin majoritaire, chose que je ne suis pas pour non plus, hein, je suis comme Pierre, mais surtout, il Va euh, gouverner avec des gens qu'il va coopter, euh, que ce soit des préfets ou, ou euh, des militaires, et ces gens-là vont prendre des décisions euh, qui et, qui touchent à nos vies, euh, à notre santé, euh, et c'est ça, c'est extrêmement grave et c'est pas acceptable. C est, c est pas la faute de non, c'est pas la faute de pas, voilà, c'est ah qu'il n'y a pas d'idées autres, il n'y a pas exactement, de, il n'y a pas de proposition, et il a, a pas autre chose voilà l'idée maintenant c'est même chez enfin, les... alors attend il n'y a pas autre chose non moi je suis pas je suis pas aussi, aussi pessimiste dans ce qui est visible il n'y a que de l'autre entrepreneuriat et de la, la course à l'audimat voilà que ce soit dans, dans tous les domaines culturels et autres mais c'est <coughs> mais mais pas pour ça que c'est ce qui est visible n'est pas forcément la réalité voilà c'est ça que je veux dire la cinéastes d'auteurs reconnus français, exception culturelle française, insoumis, ont appelé les CRS quand les participants de Nuit Debout ont occupé la cinémathèque. En ce sens, je considère que le camarade Costa Gravas et tout le conseil d'administration de la cinémathèque française ont une attitude particulièrement expérimentale de conservation du patrimoine français, exception culturelle française, insoumis, en appelant les CRS. Car le CRS, c'est bien connu, défend le patrimoine, la France, mais Mélenchon, les insoumis Vive la, France, vive que ça commence, vive la soumise, vive le patrimoine Voilà. Donc là, euh, ce qui est bien, c'est dans la succession des vives, on, on, on a... Ah oui, là, il y a un téléphone qui sonne. Ben, donc on a, on, on a euh, évoqué la, la culture, l'exception, la France, la grandeur de la France. Et, et c'est toujours bien de, de traiter ça de manière euh, ironique. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la Cinémathèque française, euh, Pierre Merachkowski évoque euh, les Gilets jaunes, euh, évoque ce mouvement euh, qui a été euh, oui, euh, géré comme euh, une bande de malfrats, euh, de manière assez euh, violente. Alors que c'est un. A été, tu penses que c'est fini euh, Alors fini non, le, le mouvement gilet jaune n'est pas fini, mais la répression est moins visible, tout simplement parce que ben ils ont été comme nous euh, confinés et, et un peu extraits de de la vie d'une vie citoyenne, euh, je dirais normale. Voilà. Il euh, faut bien voir que. Euh, en mars 2020, il euh, y a un mouvement de grève, oui, euh, qui va vers la grève générale, euh, qui va se retrouver stoppée net euh, par les, les mesures euh, par rapport à la Covid. Et on est aujourd'hui dans une situation où, théoriquement, d'après ce que je crois comprendre euh, à la fois euh, des spécialistes de, de, de l'OMS, donc de l'agence qui dépend de l'ONU, et de l'agence euh, du médicament, on est dans une situation, heureusement, je dirais, de sortie de crise. C'est voilà. c'est intéressant, encore une fois, c'est un point de vue que, pas, que je ne trouve pas absurde de penser que face à l'illusion, on a créé le Covid, etc. Pas, parce que... <coughs> non, non, mais qu'on se sert du dispositif de quelque chose qui existe qui s'appelle le réel pour que le mouvement s'arrête. Mais ça, moi, je continue à dire, oui, c'est un point de vue, je ne vais pas dire qu'il est faux, hein, mais j'ai un autre éclairage, disons, euh, pourquoi ça marche pour le Covid Là, on dit aux gens, il y a le Covid, il faut, faut enfermer tout le monde. Et pourquoi la broncholite On s'en fout. Pourquoi là la broncholite des bébés On s'en fout. Parce ah que non. Euh non. Bon, Laisse-moi finir. Il y a euh, souvent des broncholites de bébés avec des bébés qui meurent. Donc il y en a peut-être moins qu'avec le Covid. Mais quand c'est la broncholite, ça ne fait pas. Euh, c'est enfin, pas que tout le monde s'en fout, mais la mayonnaise ne prend pas. Personne n'a dit on va confiner tout le monde à cause de la broncholite. Bon. Donc c'est ça qui est encore intéressant, de mon point de vue, si la mayonnaise a pris pour le Covid, ben, j'appelle ça, c'est une question de malaise dans la situation, mais on n'avancera pas tant qu'on dira c'est machin, le... enfin après on peut dire ça, si ça te rassure, pour être précis, c'est une question de panique, si ça rassure certaines personnes de trouver un sens au monde, en disant, voilà, le confinement a été fait par le Medef, par Macron et les laboratoires cosmopolites, pour ne pas dire autre chose, puisque ce n'est pas l'expression qu'ils ont si ça rassure les personnes de trouver un cadre explicatif à leur enfermement, qu'ils continuent. Moi, ce cadre ne me rassure pas. Au contraire, penser qu'il y a le MEDEF ou il y a je ne sais pas quoi qui m'a enfermé, moi, ça me renvoie à l'idée de la Shoah. Donc, de toute façon, dans deux heures, je suis mort, gazé. Donc, moi, ça ne me satisfait pas, cette position. Et je préfère me dire... « Il y a eu un concours de circonstances que je ne peux pas comprendre, pourquoi ça a marché et qu'en fait, inconsciemment, peut-être que les gens, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça n'a pas de sens pour eux d'aller faire des courses au supermarché, de prendre l'avion, enfin tout ce que tu as dit, là, on est d'accord, de brûler du kérosène, etc. Mais comme ils ne peuvent pas le dire, parce que s'ils disent ça dans la communauté qu'ils fréquentent, voilà, j'ai un exemple très rapide, dans, dans mes connaissances, j'ai quelqu'un qui est, qui, est, qui est brocanteur, bon, qui est libraire, enfin disons qu'il est libraire. Je me suis toujours interrogé pourquoi ce libraire devait avoir une grande maison. Et un collègue m'a répondu « Mais je ne t'ai pas pourquoi il doit avoir une grande maison. S'il n'a pas une grande maison, il n'est pas libraire, il est brocanteur. Bon. » Et il a ajouté « Toi, Pierre Marajkowski, si tu habites ici, on s'en fout, tu es artiste, ça tombe bien. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, les gens ont besoin de s'identifier à un groupe d'amis, de relations. Donc si quelqu'un, cadre supérieur, va dans une soirée et dit, bon, devant tout le monde, en présence de ses proches, moi j'en ai ras le cul des vacances, de dépenser des heures de rond, j'irai à Palavas les Flots et j'irai et j'achèterai Honoré de Balzac. Pour en plus, C'est pas qu'il ne peut pas le dire. Et eh bien s'il dit ça, il est viré. Et moi, je, je peux témoigner de cette expérience. J'ai travaillé dans une banque américaine pendant dix ans et j'allais avec un vélo. Bon. C'était pas encore la mode le vélo, le vélo je le mettais dans la cour. Et mon supérieur, le mec qui, qui, qui me m'analyse, disons, m'a dit un jour très cyniquement « Le vélo, j'en ai rien à foutre, tu vois, je sais que ça te fait rire, mais ben, moi j'en ai rien à foutre de ton vélo, je vais te dire pourquoi j'en ai rien à foutre. Tu fais ce que tu veux, si t'es là à l'heure, je te vire pas, si t'es si pas à l'heure, je te vire. Bon, enfin c'était pas exactement ça, mais ça revenait à ça. Donc ton vélo, on s'en fout parce que tu n'es pas cadre, donc je m'en fous. Si tu étais cadre, que voiture, hein. tu ne viendrais pas au vélo, non pas parce que tu vas te faire virer, c'est plus compliqué que ça. C'est que personne ne te parlera et on dira que tu es fou. Donc tu viendras en voiture. Donc, pour revenir sur du Covid, je préfère me dire qu'au lieu qu'il y ait eu un complot organisé, qui encore une fois rassure certains sur leurs angoisses, qui est tout à fait légitime, je préfère me dire, le contraire, eh ben, que, les, que les personnes qui conseillent beaucoup, ne pouvant pas dire en public qu'ils en avaient le cul de la voiture et tout, et eh ben ça tombe bien, il y a une maladie, bah, on confine tout le monde. Et comme ça, la question n'est plus posée. Puisque je j'ai plus, plus de vélo, j'ai plus de, de voiture. Et donc l'inconscient collectif, excusez-moi de parler comme ça, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais les circonstances ont fait eh ben, que, que certains n'avaient plus à prendre décision de plus prendre la voiture ou de partir en vacances. Parce que de toute façon, on ne pouvait plus. Moi, selon dont je suis certain. Mais est-ce que est, est ce n'est pas plus intéressant d'avoir cette vision du monde qui aurait des forces occultes, mais contrairement aux complotistes, les forces occultes, c'est nous tous comme dirait Spinoza, peut-être, c'est nous tous, les forces occultes, nous tous, et non pas une minorité, qui faisons que le monde change, parce que il y a le, le vivant, comme on dit, est plus fort que la mort, donc à un moment, c'est plus possible d'être dans le système de consommation, etc., et que nous tous, occultement, sans un être conscient, de transformer le monde, Plutôt que de dire il y a un groupe cul et de mettre des noms et puis de faire une liste de mais trois vignoles. Quoi. Ouais, moi, que mais chacun gère sa famille comme il Pierre, peut. Ce pas qui a mis le feu au, au, au Fouquet's. Fouquet's. Oui. Je, je... pas moi qui ai mis le feu au Fouquet's, c'est BFM qui a filmé le Fouquet's en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis feu au Fouquet, c'est BFM qui a filmé le Fouquet en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis feu au Fouquet, c'est BFM TV qui a diffusé les images du Fouquet en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis feu au Fouquet. C'est BFM TV qui a diffusé les images du Fouquet en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis feu au Foukets, c'est BFM TV qui a diffusé les images du Fouquet L'espace est courbe. Il est donc parfaitement possible de repartir. À son point d'arrivée. Il n'y a pas de testament, il y a du plomb. Il y a du plomb, du plomb, du plomb. Mais il n'y a pas de testament. Il n'y a pas de testament. L'espace est court. Il n'y a pas de nouveau et d'ancien testament. L'espace est court. Euh, en fin de compte, c'est comme une heure dans, sur la pendule, c'est un espace courbe, l'aiguille a, a fait un tour, nous on a fait plein de petits tours, on a fait des détours, des contours, et j'en reviens au, au, au derviche, à, à la position, ça tourne parce que la vie, ce sont des cycles, en plus des cycles avec des harmoniques aléatoires, c'est-à-dire jamais un cycle ne ressemble à un autre cycle. C'est ce que disait, je crois, un philosophe de l'Antiquité, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et c'est peut-être en se laissant porter par les cycles, et en tournant comme des derviches, euh, et en tournant, tout simplement, euh, au sens presque cinématographique du terme, ouais, en tournant la manivelle, euh, et ben, ça tourne, ça tourne, et, et, et, euh, et Pierre Mélenchkovski, ça tourne, sans arrêt et et, et, et j'espère je, que ça va continuer. Ouais, ouais, donc surtout si ça tourne en rond, oui. surtout si ça tourne. Bah oui parce que l'idée d'être en marche c'est ça qui est un peu terrible euh, c'est en marche où, pour aller où quoi. Enfin, c'est intéressant d'aller en marche d'ailleurs mais en marche ça veut pas dire qu'on oui mais pour, pour aller où mais on pourrait être en marche pour aller nulle part mais dans ce propos avec la voiture c'est on a l'impression que c'est comme tu disais très bien oui c'est en marche en voiture j'ai j'ai du mal à comprendre quoi en plus la voiture marche pas elle roule donc c'est pas en marche c'est en roule et quand t'es en voiture qu'est-ce qui marche Je je sais pas on roule pour vous quoi ça roule quoi je sais pas ça roule mais roule qui quoi Marc le mot de la fin c'est la fin c'est la fin voilà de cet épisode Voilà. Donc on reviendra théoriquement on se retrouve début avril alors on sait pas encore euh, le thème de l'émission, on ne pas si on sera chez Nina Ivanchevich et si on ne sait pas encore. Mais de toute façon, on sera là au rendez-vous en direct de 19 h à 20 h le premier jeudi euh, eh bien de, du mois d'avril 2022. Voilà. On sera... Donc on sera là. Oui. Dans oui. un mois. Euh, non, c'est mars, mars 2022, parce que on sera encore, euh, on sera un mois de la déchéance pestilentielle. Et je pense qu'on parlera de non-candidature et justement de comment, euh, comment faire en sorte de euh, saboter ce qui nous est imposé euh, tout, en est, tout en allant mettre un bulletin dans l'urne au premier ou au deuxième tour. Voilà, mais certainement pas le, le bulletin coopté euh, par 500 élus. Voilà, donc ben, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on arrête ça. Euh. Je, vais te, je vais te laisser faire, Marc.